Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir sur Footix un champion d'Afrique. Je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous qui rêvaient que j'ai un joueur algérien sur Footix et c'est le cas. Rami Ben est avec nous. Merci pour l'invitation. Bah, je t'en prie, bah, c'est est surtout nous. On est... Moi, je suis grave, avec grave, contente. Avec plaisir. Et déjà, félicitations pour euh, la Ligue des Champions. Merci. Qualification. Merci. Ouais. Ça fait quoi bah, Ça fait un plaisir, c'était dur. Ça s'est joué sur, sur le dernier match. On est passé à deux points d'avance, je pense, sur euh, l'Ubercusen. Et voilà, on est en tout Parce et... que c'est tout frais, hein. Ils viennent juste de se qualifier pour la Ligue des champions. C'était samedi. samedi. Voilà, c'est tout frais, ça fait à peine trois jours. Donc euh, remis des émotions. Ouais, là on est bien. Là on est bien, on est en vacances. Là c'est vacances. Préparer, ouais. Déjà, je peux on peut dire que l'année 2019 c'était un peu ton année parce que il y a eu euh, Coupe de France avec Rennes que t'as remporté. Ensuite, tu signes au Borussia, Mönchengladbach Gladbach. C'est ça qu'on mm -hmm. <rire> Je vais dire Borussia dans la vidéo, ce sera plus simple. Au Borussia. Et tu finis meilleur joueur du Borussia en décembre. Et après ça, bien sûr, l'événement, je pense, le plus marquant, c'est la Cannes mm -hmm. avec l'Algérie. Raconte-nous un peu tout ça, là. comment ça s'est passé Déjà, pour la Coupe, la coupe de France, on ne s'attendait pas forcément à jusqu'en finale. C'était face et au PSG, on rappelle. Ouais. On jouait la, la demi-contre Lyon. On passe en finale Et après, en finale, vous savez très bien, on joue contre le PSG, on n'a rien à perdre. on rentre sur, oui. sur le terrain, on des 2-0. On n'a rien lâché, on a continué. Finalement, on a gagné. Donc, euh, donc voilà, c'est bien pour, pour moi. Perso, c'était bien pour, euh, pour le club et, euh, et voilà après euh... t'as passé des belles années à Rennes franchement que tu... ouais, je suis resté trois ans j'aime je, je, je, je suis attaché à ce club ouais. j'aime bien j'aime bien le club je, je suis resté trois ans c'était magnifique et, et ensuite arrivé en Allemagne ah. autre cadre autre lieu autre cadre, autre lieu, autre championnat, autre club, et, et je me suis bien adapté, ça n'a ça pas, pas mis du temps, je m'entendais bien avec tout le monde, et la preuve c'est que, que voilà, je, je suis tranquille sur le terrain, en dehors je m'entends bien avec tout le monde, donc euh, là on est en Champions League, on a fait une, une super saison, moi personnellement c'était, je ne m'attendais pas forcément à ça, et voilà tant mieux. Ça sera ta première Ligue des Champions. vous avez fait la Ligue Europa avec Rennes Ouais j'ai la... fait la Ligue Europa avec Rennes, avec Gladbach, avec Gladbach. Bon, on est sorti là en premier tour, ouais. et là c'est ma première Champions League. Tu vas entendre la petite musique qui fait les frissons, là Ouais, oh, ouais. vous attendez ça. <rire> ah Ça, ça doit être impressionnant en tant que joueur. Je pense que tous les joueurs de foot, ils ont envie de vivre ce moment-là. Ouais, tu vois, ouais. tu rentres sur le terrain. T'as l'hymne de la Ligue des champions. C'est exactement ça. Bah, je la regardais sur la télé. maintenant. J'ai ouais. l'impression d'y participer. Et on est obligé de parler de la canne. Quel moment de fou. Nous, on a pleuré. Moi, j'ai pleuré. Je pense que quand tu repenses, tu dois encore avoir le... le, le c'est ouais, récent encore. Forcément, après, ouais, ça fait un an et c'est passé vite. Ouais. Et euh, je sais pas comment t'expliquer. C'est le retour au pays surtout. Ouais, exactement. C'est le retour au pays. Quand t'es dans le bus quand et tu que tu, tu, tu vois l'aéroport le... ouais. déjà, ouais. tu vois tout le monde. C'est incroyable. J'avais dit avant on devait faire un, un petit tour en bus de 2h, truc comme ça. On est resté 7h. Mais oui, non mais comment... Tout on... était fermé, bus. Déjà en Algérie, quand tu as un programme, euh, ça tient jamais. <rire> <rire> si tu sais, 2h, ça va être 7 heures, tu... okay, c'est sûr. Et toi, tu as fait tes débuts au paradou, du coup, et le paradou, pour moi, c'est un espèce de vivier des talents parce qu'il y, y a beaucoup de joueurs qui sont sortis du paradou qui sont très bons, dont trois champions d'Afrique, il y a toi, il y a Atal et il y a Boudawi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passe Parce que c'est un, un peu un, un, on va dire une académie spéciale par rapport aux, aux autres. Comment ça se passe là-bas Bah Là-bas, en gros, c'est 6-7 ans de, de formation à peu près. Ouais. Moi j'en ai fait 6 et fais... j'ai fait 3 ans euh, pieds nus et après on commence à mettre les Pieds nus ça c'est quand même... Euh... C'était dur, ouais. c'était dur, l'hiver, l'été il fait chaud. Vous jouez que pieds nus Que pieds nus, tu tombes pieds, pieds nus. C'est dingue ça Et, et pour toi ça sert nu, vraiment tu... Franchement ouais, franchement ouais. Ouais, je pense pour, pour, euh, pour déjà améliorer le, sais pas, le contact Tout avec la balle, balle ouais, ouais. Avec, euh, sur les contrôles, sur, sur mmh. les passes, ça aide beaucoup. Ouais. Et tu dois être content de retrouver les crocons quand même. Après franchement, franchement non, la première fois qu'on qu avait mis les, les chaussures après les 3 ans, c'était bizarre. C'était ouais. dur. Parce que tu passes 3 en ans tes nuits, tu mets directement les chaussures, c'était bizarre. Et je me rappelle, on avait joué que la première mi-temps en chaussures, enfin avec les chaussures. Ouais. Après, on les a enlevées parce qu'on n'arrivait pas. Sérieux Ouais, la deuxième mi-temps, on n'arrivait pas. Mais après, petit à petit T'avais <rire> vu ou pas <rire> <dit>, <rire> Jusqu'au bout. Mais ils connaissent maintenant, ils connaissent sur le footix. À chaque fois, ils disent Ah, oh, billet de 200 dinars. Bon, maintenant, Rami, on va passer à un si tu étais. Si tu étais un plat tu serais quoi Tcherchocha, je sais pas si je connais. Bah oui Forcément, forcé. je sais même pas pourquoi je pose la question. Tcherchocha ouais. J'avoue. Euh, de ma mère. De ta maman Ouais, je dirais. Si tu étais une série. Viking. Ah viking. Viking. Viking et là je suis euh, parce que j'ai fini. Et là je suis sur euh, la... la reine du sud. Ah on m'a dit que c'était bien. Ouais. Franchement est vrai? elle vrai Ça enfin, vaut euh, le coup ouais, ouais ouais. Ok, on bien. va aller regarder ça. Euh, Rami, si tu étais une voiture. Je sais pas si tu es très voiture. Je suis pas très voiture. Là, Mais... euh, j'ai une Audi et. J'aime bien les, les AMG GT63, les Mercedes. Ah, okay. Les Mercedes. Okay. Ouais. Si tu étais une saison, genre automne, été, printemps été. Été Ouais, été, été. Chaleur, en euh, même temps, t'es né, né à Constantine, toi Il ouais. n'est pas très chaud à Constantine, il fait très froid l'hiver. Il fait très froid ouais. l'hiver, mais il fait très chaud l'été aussi. C'est ça Ouais, il fait Ah, mais l'hiver c'est rude, moi j'avais été en hiver. Ouais, là-bas il fait trop. Euh, ouais, ouais, ouais, ça calme. Mais très très belle ville d'ailleurs, bonjour à tous les Constantinois et bonjour à tous les Algériens qui nous regardent, qui sont très très présents sur TikTok. Mais euh, très belle ville, Constantine, à aller visiter. Merci. Euh, si tu étais une destination de vacances Les Tu T'as été j'ai pas été, et je compte qu'elle. Moi j'ai c'est trop beau. Ouais. Okay. Okay. Maldive. Je te dirais. Ouais. <rire> si tu étais une musique. Ah ouais, j'en ai beaucoup. Ah, il faut que tu sélectionnes un qui te ressemble. Genre ça c'est ton son. Mais je veux dire euh, soul King, liberté. Tu peux venir me chanter vite fait. Ah, non. <rire> La plaît. liberté plaît, j ai, j ai La liberté monde. Regarde moi je le fais, c'est même pas mon son. <rire> La liberté, c'est d'abandonner nos cœurs. Voilà! Alors, euh, Rami, si tu étais une coupe. Que je rêve de gagner. Ouais! Ouais, mais là, j'ai je, je, déjà gagné la Coupe d'Afrique. Ouais! L'Algérie Coupe du Monde, les gars. La coupe du Monde Ouais. ouais du monde. Vous allez la chercher quand même. Coupe du monde. Nous, c est, c est, En fait, c'est le rêve de tout le monde. La coupe du Monde, ouais. ouais oh, ça, Alors, ça, j'imagine même pas. Déjà, à la Cannes, on était comme des. Vous <rire> vous ramenez à la Coupe du Monde On verra bien. L'Algérie, il est hyper. Rien n'est impossible. Ah, mais Inch'Allah. Inch'Allah. Si tu étais un attaquant Benzema. T'aimes bien son style de jeu ouais. T'aimes bien le genre que c'est Ouais, trop fort. Donc, Benzema. Et si tu étais un gardien J'allais dire Dekhea parce que j'aime bien Manchester United, mais là en ce moment, il. Ouais. Après. Euh, Rice. Euh, Rice. Je sais même pas pourquoi je vais trop loin. Rice. Ok. Là, on va passer à un autre truc. C'est des dilemmes. C'est les tu préfères. En gros, je vais te, je vais te dire. Est-ce que tu préfères être le meilleur joueur du monde, mais tout le monde te déteste, ou alors un joueur éclaté de chez éclaté, mais tout le monde t'aime. Le meilleur joueur du monde et tout le monde déteste. C'est ça qui est le plus important. Ouais. Le, la vie des gens. Tu t'en fous Est-ce que tu préfères alors ne pas jouer pendant toute toute la Coupe du monde mais rentrer genre à la dernière minute et c'est toi qui ramène le trophée ou tu es le meilleur joueur de toute la compétition, tous les clubs qui parlent de toi, tout le monde te veut mais vous finissez deuxième Non, je préfère rentrer à la dernière minute et, et ramener le trophée. Ouais. Et attention, tu préfères être élu Ballon d'Or ou que l'Algérie gagne la Coupe du monde L'Algérie gagne la Coupe du monde Non mais sérieux. Mais ça le Ballon d'Or c'est un graal aussi euh... pour un joueur, non Non, non non. Franchement, c'est ce que je pense. Ouais. C'est c'est pour moi. L'Algérie. L'Algérie. Ouais. Et là du coup on, a, on parle de l'Algérie, on a envie d'en savoir un peu plus sur les joueurs algériens. On va faire un espèce de truc, tu sais, dans les schtroumpfs, as tout. chaque schtroumpf a son caractère. Okay. Tu vois, on va <rire> et dans l'équipe d'Algérie, pour toi c'est qui le plus gentil Le plus gentil. Ouais, tranquille. tu dis le mec, il est adorable, tout le monde l'adore, tu vois. Ils sont tous adorables, oui. pour, être, pour être clair. Et... Mais le plus gentil. T'en as deux, il y a Isamandji et il y a Égalité Ouais, égalité, égalité, ils sont trop gentils, les deux. Euh, qui est le plus drôle Le petit farceur de la bande. Le, le plus drôle <rire> Ouais. Belabri. <rire> ah ouais Ouais. <rire> tu rigoles déjà C'est le mec qui reprend ce truc. <rire> ouais, Jamel Belabri. Qui est le plus généreux Raïs. Raïs, Sofiane Figouli aussi. Euh, qui est le plus tête en l'air Ok. Il euh... y a toujours un mec comme ça. C'est fatal, non Ouais, Bagdad ah ouais Bagdad pour le Genre il fait quoi? Il est le genre, oublie oublier ses clés ouais. sur, euh, ouais, lui, sur la porte Lui, il était ouais, capable. Et hey, tu t'es pas cité encore pour l'instant? Ouais, parce que moi je suis tranquille. T'es tranquille? Est qui euh... est le plus tranquille? C'est moi. <rire> Et attends, j'avais quoi? Bah, qui est le plus foufou? Youssef Belaï. Ah. Youssef Atal, Bagdad, ouais. Belindri, ils sont tous sur La euh... petite bande des trois, le fond du cas. Ouais, voilà. Okay. Exactement. Ouais, bah... C'est exactement ça en plus. On est tout au fond. Ouais. T'es dans le groupe aussi là Ouais. Okay. <rire> T'as dit on, donc tu t'es grillé. Qui est le plus talentueux de cette équipe d'Algérie pour toi? Et bah moi je voulais savoir qu'est-ce que qu t'aimes que à part, qu'est-ce que tu fais en dehors du foot Genre c'est quoi quand tu joues pas au foot, c'est quoi que tu aimes faire dans la vie, c'est quoi tes passions Partir en vacances, tu vois, mais partir euh, pas en mode foot, partir en euh, mode tranquille, bronzette, piscine... J'avoue qu'en plus quand t'es joueur, t'as pas, pas beaucoup de vacances. pas beaucoup ouais. de vacances, j'ai même pas le temps de, de rentrer en Algérie. En plus, ça, comme, comme je l'ai dit, c'est bloqué. Donc, ouais. donc euh, ouais, quand j'ai un peu le temps, j'essaie de, de rentrer au bled, de voir la famille. Et donc, toi, t'es défenseur, t'es arrière-gauche. Et c'est qui ton modèle de défenseur Vraiment le mec qui t'a inspiré ou Déjà, est-ce que c'est un poste que, que t'as voulu faire dès le départ C'était ta vocation ouais. non, non, non, non, au début, j'étais défenseur central. Je okay. voulais pas du tout à à gauche. Là, je jouais défenseur okay. central-gauche. Ouais. Ouais, même à Montpellier, je commençais à, à jouer un peu à gauche, mais je voulais pas. Je dit, non, c'est pas mon poste et tout. Là, je vais dépanner, mais après, mm. tu vois. Mon idole, on va dire, c'était Sergio Ramos. Ouais, J'en étais sûr. J'aimais ouais, trop ce joueur. Même là, je... même de, Défenseur qui marque des buts de fou. Ouais, Ramos. exactement. Est-ce que tu as un petit mot à dire pour tous les, les jeunes qui veulent se lancer dans le foot Peut-être par rapport à tes expériences, à ce que tu as vécu, etc. Ouais, franchement, c'est de rien lâcher. C'est de, de travailler, c'est de croire en soi. Si tu le fais pas, bah personne ne va, va le faire à ta place. Donc, euh, donc euh, le meilleur exemple, Peut-être ça peut être moi parce que voilà, je viens d'Algérie, je viens d'une académie et je me retrouve en Allemagne avec, avec une Coupe de France et, et une Coupe d'Afrique. Donc, euh, donc franchement, il n'y a que le travail qui paye. Donc. Toi, tu vises quoi en tant que joueur C'est pas que j'ai pas, pas un objectif ou j'ai pas un but, mais j'essaie d'être toujours à fond et d'aller le plus loin, mais genre, je ne mets pas de limite. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, je vois. Donc euh, par exemple, moi je suis un fan de Manchester United, j'aimerais bien un jour signer à Manchester, mais je sais que si je signais à Manchester... Je vais essayer de. Dans un, tu un autre vois, truc voilà, encore, voilà, plus haut, ouais. encore plus haut. Donc euh... Et les amis, quand même, euh, je vais pas partir les mains vides, j'ai un petit cadeau pour vous. Je vais faire dédicacer cette spin. Vous ne la connaissez pas encore, c'est un nouveau modèle qui va sortir très prochainement. C'est cette spin pro. Voilà, euh, un modèle euh, qui convient autant au freestyle qu'au foot. Donc pour ceux qui aiment les deux, c'est parfait. Et je vais la faire dédicacer par Rami. Rami, si tu veux bien, comme ça on la ferait gagner sur sure. Footix. Petit cadeau pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Regardez. Donc ce sera à gagner sur Footix. Rami, merci. Merci à vous. Je te souhaite le meilleur. Merci. Et puis on suivra ton parcours. Merci, c'est gentil.